sage de Villers-les-Nancy, j'ai lancé quelques invitations, bon allez, on y va, bon s'il y a quelqu'un qui arrive, tu emmèneras avec ton taxi, hein. tu iras le chercher avec le taxi s'ils si n'arrivent pas au bon endroit, voilà, donc pour l'instant c'est la maquette de l'expo, hein. c'est juste, euh, c'est pas sûr que ça soit comme ça. ici, l'exposition est par là, voilà, ici, on entre ici, voilà, bonjour, vous êtes en avance, mais bon, c'est pas grave, twix the opening an real life euh chapelexa salut patrick ça va non si voilà chape je... Vieni, vieni, che questa mostra è, è veramente esposta in RL in Francia. Però. Eh sì, è la riproduzione esatta della mostra che sarà esposta in Francia e faremo anche un'inaugurazione qua, come facciamo sempre. Eh. È un artista, è eh, patrimonio. Te l'ho spiegato? Qui? Sì, sì, sì, sì, ho sì, immagino. C'est bien agencé, je trouve, hein. à Nancy. Si. Ce, sera, ce sera la même chose ben, Normalement, oui, c'est à peu près comme ça. Et euh, le vernissage en réel, c'est quand C'est le 24. Regarde par la fenêtre si les gens arrivent. Tu as vu, j'ai mis des sculptures dans le jardin. Tutti questi dipinti che vedi esistono veramente nel reale Però? Ah. E, questi, e quindi questi li fa lui? Sì, sì, lui, proprio lui. è lui l'artista. Li ah. e fa lui e espone in tutto il mondo. E la prossima mostra è in Francia. E Ed... due, Felix, in Italia. Eh, les les Marches. Oui. Eh, Je ne sais pas où. Tu si. fais l'expo à Rimini il n'y a pas longtemps. Tu fais l'art fier à des Rimini. Oui, si, il Ah, Ouais, c'est pas loin. Bonjour. Ah ben bah tout le monde arrive à l'heure. Salut Duna. Bonjour. Ah, il y a Aquila aussi. Hop, oh, pardon. Voilà, l'exposition est au château de Madame Graffine. Salut Aquila. Après, je referai un autre vernissage ici, avec une soirée DJ, pour montrer le, la vraie exposition. Parce que pour l'instant, c'est le projet. Peut-être ça ne sera pas pareil... Et en plus, comme je vais peindre en haut, et qu'il y a des sculptures qui vont aller dans le jardin, je vais ajouter ce que j'ai fait euh, en haut. Il n'est pas sûr que tout soit installé comme ça. Je me demande si, si cette exposition sera à Nice. Non, elle est à Nancy. Ah, à Nancy. Enfin, okay. à Villers ouais. avoir lieu au château de Madame Graffini. Ouais. Euh, un lieu est Il y a aussi un jardin où il va y avoir des sculptures. J'ai reproduit une partie à l'extérieur. Et normalement, il devrait y avoir quelqu'un de la ville de Nancy, Villers les Nancy, qui va venir. Euh, la il l'a mostré en un... Castello et madame euh, je n'ai l'ai bien compris le nom s'il vous plaît, madame Grafigny. madame Graffigny ah c'est dans le chat Coller, voilà. là c'est la ville Graffigny voilà, j'ai mis ouais. la, le nom de la ville et il y a l'affiche à l'extérieur il y a l'affiche à l'extérieur donc c'est un euh, voilà joli, c'est très joli parce que l'endroit est aussi très joli si tu peux mettre encore le, tes travaux sur le jardin très très beau, tout ensemble ben, le jardin, avec tes couleurs si de... c'est bien, demain je ne peux pas y aller mais j'aimerais beaucoup hein, voir tes travaux en réel, réel. Ben, j'aimerais ah, beaucoup peut-être peut un jour on pourra moi je pourrais y aller j'habite en Espagne, j'habite ah, à Barcelone ouais, ouais. bah, oui. c'est joli cette exposition, il y a beaucoup de choses à cette exposition, parce qu'il y a des tableaux, mais aussi des dessins, des sculptures ouais, et dans le il jardin, y de... il y a des, des sculptures on va aller voir il y aura beaucoup plus de sculptures il y a des sculptures qui viennent de Metz qui sont sur une place et d'autres sculptures qui étaient en Italie qui vont venir aussi, c'est un exemple et après, dans la partie du haut du château, il va y avoir de la, aussi des peintures, mais faites en direct le 24 juin. Ah, oh, tu feras en direct Oui, Aquila, il est, est venu à une exposition en réel, en Italie. Ah oh. À Caserta. Oh. je filme, ça passera dans le vernissage réel comme d'habitude, on va vous voir bon, merci beaucoup pour la visite euh, regardez, je dois aller à, dans un autre endroit merci beaucoup je, je te souhaite une euh, grande chance oui, c'est oui, un, une très très belle exposition demain, demain je ne pouvoir pas aller, y aller pour la voir en je, je m'aimerais beaucoup oui. Hello, welcome. ti piace? Ah, il, ah, oui. la rappresentazione di Moria. Ah. se espone in Italia la vengo a vedere oui, spesso viene in Italia a esporre ha appena finito una mostra lunghissima Dove? che è stata pal al Palazzo Ducale di Monte tante settimane ha avuto più di 10.000 visitatori hai ah, conosciuto? Un truc noir, hein. qui d'Italie, pense qu'on en En Italie, il était de plus en plus connu. Hein? Ouais, <laughs> ben. It is reproduction of uh, a real exhibition. In, uh, Au revoir, aux. Merci d'être passé. Voilà, et tu as des invitations, des choses comme ça Ça dépend, tu es pas loin de Nancy, non Non, non, moi je suis loin, mais j'ai un j'ai un copain médecin qui habite à Nancy, donc voilà. Normalement, je crois que j'ai mis tout à l'heure un lien vers la mairie non, de villers les nancy Quand je le filme, je le.. Ah non, mince, je filme pas le bon côté. Voilà. Ah. Le chapitre est sur le tapis, ce sera un tapis ça. Ah ce sera un tapis Oui, c'est un tapis euh, qui va être fait par euh, la maison de design formes et couleurs. Il va être fait spécialement pour l'expo. Ouais. Ah bah tiens, il est dehors, je vais le filmer à travers la fenêtre. Ah bah il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est là. Qui sait Bah Villers-Nancy résident. Ah bah voilà, Villers-les-Nancy est arrivé à. j'ai l'impression qu'elle est dedans. Allez là, allez là. Il y a les dedans. Ah. Voilà, il ressort. Voilà. c'est un gros boulot un hein, building. Ben oui, là surtout que là le, comme le lieu est très grand autour, j'ai du mal à faire euh, parce que j'ai pas assez de place pour le poser euh, avec Et, le parc. Ouais. Et on n'est pas aussi tout à fait dans le réel. Hein. Ah oui, mais quand même. <rire> Certes. Merci. À bientôt. À bientôt. Ouais. Voilà. Bah, Tristan, il a un ami qui est à Nancy, donc il va lui envoyer l'invitation. Bon voilà, Chapi, c'est terminé. On va y aller bientôt. Le vernissage se termine.